Non, elle m'écrit, elle me demande, je ne sais pas quoi penser, est-ce que mon mari me trompe? Je lui dis, ma chérie, tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé aux ancêtres, et tu as les dons spirituels. Mmh. Pourquoi tu ne peux pas croire que ce que les ancêtres t'ont montré, c'est ça? Oh, tu ne peux pas croire que tu vas tu as raison ça tu as fait ta prière dans la nuit on va venir te montrer qui t'a attaché on va venir te montrer qui est en train de mal parler de toi là dedans on va te montrer qui a essayé de te tuer parce que c'est ça qui en qui gêne ou qui gâche votre travail spirituel c'est que vous ne croyez pas en ce que les ancêtres vous montrent Écoutez, si vous êtes levé, vous avez fait un travail spirituel, vous avez demandé quelque chose, ils vous ont répondu. Parce que parfois, je crois que vous doutez un peu, vous, vous êtes aussi seulement là comme ça, vous testez, vous êtes en... en vous, vous testez seulement. Les ancêtres ne sont, non, non, non, ils ne sont pas là pour blaguer. Ils ne sont pas là pour blaguer. J'ai eu des, des cas où la personne... Elle fait un travail spirituel, peut-être, elle a fait le kit de fondation, supposons. Ou elle fait le kit de commerce. Après, elle rêve que, euh, peut-être, elle a vu comment elle tapait sa petite soeur dans le rêve. Ou elle tapait la petite soeur de sa mère dans le rêve. Pourquoi tu crois que c'est quand tu train et fais ton travail spirituel que la personne-là apparaît dans ton rêve? Pourquoi tu crois que c'est quand cette... So, soyez vigilant, les détails comptent. Il y en a parmi vous que vous ne pouvez pas avoir accès directement à quelqu'un euh, qui va confirmer certaines choses pour vous ou bien à, à un praticien ou je ne sais pas. Il y en a parmi vous vous êtes très croyant quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie le Saint-Esprit te montre. Pourquoi quand il te montre tu doutes Ce n'est pas parce que ça ne va pas dans le sens de ce que tu veux que tu ne vas pas croire. Tu pries, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Dans la nuit, tu vois comment il vient devant tout, se transforme en un gros serpent. Ou bien tu vois comment il est en train de te vendre Il arrive, il te trompe. Et ça fait deux nuits, ou bien une nuit, tu as demandé aux ancêtres que montrer moi Tu te réveilles, tu vas encore quoi Tu veux un dessin. Tu veux un dessin. Il y a aussi la partie où il y a beaucoup de personnes de votre famille qui ne vous aiment pas, qui ne vous aiment pas, mais qui veulent vous manipuler. L'autre là, je sais exactement de quoi je parle. Tu as les membres de ta famille qui voient ton argent, qui a, en fait, ces personnes-là, abusaient de toi avant. Et ces personnes prennent ton argent pas te travailler sur toi. Tu commences ton travail spirituel. Tu commences. Tu restes comme ça, un jour vers 13 heures comme ça. là. Tu as une intuition, quelque chose te dit que je suis manipulé. Parce que Dieu va vous répondre avec les idées, avec l'intuition, les rêves, Parfois en fait, tu as regarder un film, mais je t'assure que tu ne sais pas comment tu vas me faire pour te trouver sur le film là. Tu te retrouves pas sur le film. Et le scénario du film là, net, net, ça te parle dans ton cœur. Et quand tu as regarder le Saint-Esprit, tu te dis que ça c'est ce qu'on t'a fait. Ça c'est ta situation. Donc tu crois que tu vas finir le film là, tu vas rester comme ça, là, comme une une Parce que Dieu va utiliser n'importe quel moyen pour communiquer avec vous. Il va utiliser n'importe quel moyen pour vous, pour vous montrer la direction. Maintenant, c'est à toi d'être vigilante. C'est à toi d'être vigilante. Ok. Il devait me montrer. Ah, d'accord. Comme j'analyse, je vois, pour l'instant, les gens de ma famille se comportent comme ça. Parfois, les gens de votre famille vont se liguer pour aller travailler contre vous. Ils vont se liquer, ils vont se mettre ensemble. Tu as une tante avec un cousin ou une tante avec son fils. Ils se mettent ensemble. Un oncle avec une autre tante. C parmi eux, il y a toujours le plus courageux, non? Le plus courageux va dire que oui, allons, je vais partir chercher. Il est partir chercher. Il commence à travailler contre toi, leur enfant. L'enfant de leur frère ou de leur soeur. Tu restes, tu rêves. Dans la nuit, tu vois comment ta tante est en train de. Comment elle est en train de former un complot contre toi. Et tu es en train de jeûner, tu es en ton deuxième jour du de jeûne. Ou bien tu as fait un bang, un bang de pipi puissant le matin. Non. Votre intuition va vous parler. Je viens faire ces vidéos parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes arrivé à un moment où. Le, le, le, le Seigneur est en train de vous parler. Comme tu as dormi si tu t'es réveillé. Il y a des choses que tu as vues dans ton rêve. Arrête d'attendre les confirmations. Souvent quelqu'un me dit, j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu que j'étais en train de... On me donnait l'argent. Ou bien j'ai vu comment quelqu'un est venu la voler mon argent, je l'ai poursuivi, je l'ai tapé dans le rêve. Ou bien j'ai vu comment, dans mon rêve, j'ai vu que j'achetais le kit de fondation. J'ai vu que j'ai acheté le kit commerce. Dieu m'a dit, j'avais le bâton de commandement dans le rêve. Avec ça, j'ai tapé les gens. Lève-toi, hein. Commande ton bâton de commandement. Commande ton kit commerce. Même si tu n'as pas l'argent de ça, cherche l'argent. Et la personne que tu tapais dans ton rêve, là, il y a de très fortes chances qu'effectivement cette personne-là ait tenté des choses contre toi. Parfois, la personne peut avoir attaqué verbalement. La personne, elle fait des complots. De rassembler les gens, appeler les gens, parler contre toi. Et sa parole a gâté. La, sa parole a, a gâté auprès de la famille. En fait, les gens que tu arrives, dans, tu es dans, dans ta belle famille comme ça. La parole de la personne, a te gâte dans ta belle famille, bien même. Ta belle famille on ne te croit plus. Tu dis, mais c'est quoi cette trucs ci Il est 5 heures dans certains endroits, 6 heures. La sensation que tu as le matin quand tu te réveilles, c'est pour ça que tu dois trouver ta prière très tôt quand tu es réveillé. Parce que il y a des choses que quand tu vas te réveiller comme ça, là. c'est la première idée qui va venir dans ta tête. Tu vas un Il y a les matins que tu vas te réveiller. Tu as passé une nuit, tu n'as pas pu dormir. L'esprit te réveille à 5 heures. Il te met les paroles dans la bouche. Il dit que attaque telle personne. Ou défends-toi contre tel. Parle. Tu es dans ton cœur, ton cœur ne fait que te dire que parle contre la personne. Vous devez comprendre que l'esprit guide. L'esprit répond. L'esprit parle. Ah. Certaines personnes qui n'ont pas les dons développés doivent attendre de partir dans, chez, les, chez les gens s'asseoir pour demander. On lance les courriers. Certains d'entre vous, vous connaissez pour vous. Vous connaissez Ouais, ouais, ouais. <rire> Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, on vous manipule même? Dès que tu es un peu bien comme ça, les gens de ta famille partent, ils travaillent. Ils travaillent. Certains te manipulent avec les idées, ils lancent les idées dans ton esprit. On donne les choses que rentre. Tu, tu te lèves à minuit, tu souffles, ça, tu appelles son nom. Puis, la personne se lève, vie dit que Jocelyne, tu vas faire ce que je dis. Jocelyne, tu vas me donner ton argent. Tu te réveilles le matin, là, c'est bizarre. L'esprit te dit, prends le nom. Mets-toi là-bas, tu parles. Tu te lèves. J ouvre la bouche, l'esprit commence à m'appartir. C'est les flèches qui sortent de ta bouche. Que je retourne toute flèche qu'on m'a envoyée, je retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. J'annule toute incantation qu'on a fait sur ma vie. Selon le nombre 23, verset 23, je ne peux pas être ensorcelé, Aucune malédiction, aucun sortilège ne peut fonctionner contre Jocelyne. Au nom de Jésus. Ce que l'Esprit te fait dire là, ce n'est pas le hasard. Souvent, vous devez apprendre, même pas que souvent, c'est obligé. Vous devez apprendre à vivre par la foi. Le monde de l'esprit, ce n'est pas autre là que tu pars. Je vais savoir qui c'est. je vais On te donne tout, tout, tout. Non. Il y a des moments que tu vas vivre par la foi. L'esprit te donne seulement une idée comme ça. là Tu dis, ah, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens trop ça dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois faire ça. Parfait. Parfait. Si vous savez le nombre de fois où ils ont essayé. Il y en a, y a des gens de votre famille. Il y en a des gens avec qui vous êtes sortis. Dès qu'on a dit que tu es en train de sortir avec lui, sa famille est partie pratiquer contre toi. Oui. Il y a des hommes là-dehors que leur famille a dit qu'il va travailler pour nous, pour toujours. Il travaille, il nous donne l'argent. Toi, tu arrives dans sa vie. Il commence à devenir sage. Ça les gêne. Tu le conseilles tous les jours, ça les gêne. Il se lève, il partit, il travaille. Tu ressens un beau matin que ton cœur, son cœur te déteste. Il ne t'aime plus. Il ne t'aime plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Hum. On a manipulé le gars. Hum. Quand tu te lèves pour faire ta prière, ce que ta bouche dit là, Mets les poumons sur ça, mets le cœur. Parle ça. Parle ça. Et quand tu finis par la foi, il faut savoir qu'on t'a exaucé. Voilà. Likez ma vidéo et puis vous abonnez à ma page. Je sais que vous n'avez pas partagé ma vidéo, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous connaissez ça sur Facebook. Vous n'aimez pas partager mes vidéos pour Vous êtes dans votre lit vous donnez les choses qui vont vous aider vous, le matin comme ça là. Vous allez vous écouter seulement comme ça. Ech Maman, j'ai pas encore vu les gens comme vous sur Facebook si. Chiche avec les likes. Chiche avec les likes et les partages. vous êtes en train d'arriver dans une période où pour beaucoup d'entre vous, vous avez activé votre pouvoir. Beaucoup d'entre vous, vous avez, euh, vous avez ouvert vos, vos dons spirituels qui étaient cachés depuis longtemps. Là. Ça a commencé à s'activer. Et quand ça s'active comme ça, ça vient avec ça ne veut pas dire qu'il y a forcément les gens dans ton entourage. Tu es toujours, on peut dire, la seule spirituelle de ta maison. Parce que ton mari n'est pas devenu spirituel subitement. Mais, ça te donne une certaine assurance. Quand il te lève, tu parles contre ses tantes, ses oncles, ses ceci. Tu sais ce que tu sais, tu entends de dire. Il ne faut pas ignorer vos rêves. Beaucoup d'entre vous vous êtes manipulés, vous ne savez même pas. Tu as tes dons, tu as tes pouvoirs. Hein. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un te manipulé. Quelqu'un envoie des incantations contre toi pour te manipuler. Tu envoies des flèches pour te manipuler. Toutes ces choses-là sont annulables. Nombre chapitre 23, verset 23. Vous faites le bain de pipi pendant trois jours. Et le bain de pipi, là, même que vous faites, il faut faire. Il y a même l'autre bain de pipi, là, très pu. J'ai eu le témoignage d'une dame avant-hier. Elle dit que pour, pour, pour augmenter la sauce, pour augmenter le volume sur son lavage, elle, fait, elle ne dilue pas ses pipis. Donc, tu peux prendre un verre de pipi avec un verre d'eau. Ou bien, un, elle dit qu'elle prend même carrément le pipi comme ça. Elle met le sel sur ça, elle mais le donne-moi tout. Elle parle. Prends ça même peu, on s'essuie le corps avec. comme si tu faisais le gommage. Tu parles. Il y a n'importe quel trou dans lequel on t'a mis, n'importe quel envoûtement, n'importe quel mauvais esprit qu'on a envoyé sur toi. Comme tu es en train de te laver comme ça là, tu te sépares. Tu sors de ce trou. Dans voilà, la 5 heures, va te recueillir vos pipis. C'est que vous, là, vous parle vous regardez les gens comme ça, comme dans la photo. Après, vous êtes toujours bloqué. Commandez vos bâtons de commandement. Je ne vous le dirai jamais assez. Vous devez avoir vos bâtons de commandement. Il y a beaucoup de pouvoir dans la fessie. Premièrement, quand tu touches même ça physiquement, il y a l'onction dedans. En dormant, prends, tu mets à côté de toi. Quand tu pries, prends, tu déclares, tu déclares. Les trous dans lesquels on vous avait mis là, vous allez sortir de là. Certains membres de vos familles vont seulement mourir. Ils vont que mourir pour que vous vous avanciez. Bonjour, la, la reine prunelle. J'ai mm. une mm. mm. mm. Bonjour la reine Myriam. Bon, je vous ai dit que j'ai la page euh, YouTube qui est activée. fallait vous abonner sur YouTube parce qu'il y a des choses que je mets sur YouTube que je mets pas sur Facebook. Bonjour la reine Sultane. Vous avez déjà fait vos prières matinales. Priez au feeling. Que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ça que tu dis. L'esprit va te guider. Je prie, tu sens l'énergie qu'il y a dans ton cœur. Là, tu vas sentir. Comment j'annule ça, là, j'annule ça. Bon, vous bah, passez une bonne journée alors. Je pense que c'est tout.